Bonjour tout le monde, fin de la vidéo nous allons faire deux expériences sur un simulateur de circuit électrique c'est celui-là qui s'appelle les Protos. donc euh, la première expérience c'est la réponse d'un dipôle RL à un signal triangulaire et la deuxième c'est euh, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension que ce soit croissant lorsqu'on met l'interrupteur dans la position 1 et un échelon de tension des lorsqu'on met l'interrupteur dans la position numéro 2 donc euh, la première expérience c'est celle-là donc on va tout de suite apporter les éléments nécessaires donc un indique un, dictor. un, dictor. un dictor. Nous avons aussi besoin d'un résistant, d'une résistance, rés résistor, un switch, une source de tension continue sur 16 on va mettre par exemple une batterie façon, euh, donc voilà c'est les éléments nécessaires un diode aussi diode pour euh, la deuxième expérience voilà tous les éléments sont là Dans la première expérience on va réaliser les montages donc euh, une bobine une, une, une résistance. Masse. Ici. Donc, euh, on va porter un signal de tension, signal de générateur. C'est là. là. là. Imaginaires, par exemple. Un kilo, maintenant on va faire brûler la simulation et voir les deux signaux dans le scope pour euh, le signe, la tension on board. de la bobine, et pour la tension en borne de la résistance, comme ça, donc euh, la simulation, la tension en volts, donc mmh. 06, 6, 6 volts, presque 6, Mmh. Là, attention le signal doit être triangulaire. Voilà, pas de du... dos, non, question. Non. 40-40 матч. Ну, каждый ход минут. Столкнись Il y a de Il de Et de Mm -hmm. Voilà, maintenant c'est bien, bien, Donc, triangulaire, la tension en borne de la Et la tension en borne de la bobine, il est presque, presque, on peut dire presque euh, comme ça, le crayon, le dialogue triangulaire. Rectangulaire Donc de euh, neuf. voilà donc il y a une pause il la position de la y de la, de, la, de la tête c'est chicaro donc euh, regardez lorsque la tension au bornes de lorsque la tension au bornes de la résistance euh, monte sous forme d'une droite à ce moment là on peut considérer que la tension au borne de la bobine est constante et lorsque la tension au borne de la résistance descend une droite elle est égale une autre constante on peut exploiter maintenant ce sologramme euh, ce on l'imprime et les sensibilités sont les suivantes donc la sensibilité pour le, le signal rouge c'est 0,5 0,5 euh, volts par division pour le signal euh, pour le signal bleu donc 0,5 volts par division si et pour la sensibilité horizontale 5 millisecondes par division division 5 millisecondes par division donc voilà la première expérience faite donc mais avec d'autres valeurs que de, euh, de, de, de, de celle de l'expérience donc. donc la première expérience est faite on va maintenant passer à la deuxième expérience donc, euh, donc on va mettre à nouveau non, non, pas nouveau. On va effacer tout simplement. On a déjà joué du donc on a déjà le, le switch. Maintenant. Non mettre la source de tension ici. Cette fois, c'est la masse sanguine. Euh, on va mettre une diode. La diode. Ici, un milliard chargé à dire et j'ai le sens de courant. Voilà donc comme l'air pour il doit garder le même même sens du courant pour éviter la, la surtension. le phénomène de surtension, à la diode elle s'appelle la diode de libre. donc son rôle c'est de protéger le circuit contre euh, les surtensions. voilà comme ça on donc mes contre la position 1 à charger la charge la bobine ou maintenant on va pour visualiser le, le courant qui passe à travers la bobine donc tout simplement nous allons euh, nous devons visualiser la tension aux bornes de la résistance Hadhi Tonka dindiro Hadhi Hadhi, il y a la tension de aux bornes de la résistance il y a l'image du Coran donc maintenant on va jouer la simulation Et le signal rouge, donc il euh, est le bleu. On va mettre euh, TC. Donc, on s'arrache à l'échelle. En volt. En 02 2. هنا، لا discharge، هني لا charge. خسنا top مش نكبرهاش ن... يعني L L R. حتى نكبره، L، L R كبيرة je te donne la tension exponentielle Allez la charge et puis la décharge la décharge exponentielle c'est une fonction exponentielle décroissante et la charge c'est une fonction exponentielle croissante un y a un stop un an, pour étudier le circuit ndir haka par exemple on ngon apprimer la de ah, la charge donc un client de la euh, que maternelle on a imprimé le circuit pour étudier on a imprimé l'oscillogramme le, le, le, le, le, le pour étudier la tension donc euh, merci pour votre attention les deux expériences sont faites jusqu'à une nouvelle vidéo